On va parler de, du besoin de faire des cartes, de pourquoi est-ce qu'on devrait faire des cartes. A priori, j'ai déjà gâcher, on n'a pas besoin de faire des cartes, mais c'est drôle et ça permet d'étudier. On va parler de, de petites innovations quand même, de comment faire des super couleurs, et de toutes les choses qu'on découvre en prenant le chemin. Quelque part, c'est pas une question de où qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive à faire des, des cartes, c'est le chemin pour y arriver. Quelque part, c'est plus une histoire que c'est vraiment hyper informationnel, je suis désolé. Mais vous allez quand même apprendre des choses, notamment à faire des cartes en faisant des erreurs. Vous allez apprendre que les erreurs, c'est bien. Voilà. Au départ, comme pour tous les problèmes en informatique, on commence avec un problème. Moi, j'étais au chômage. Donc, j'ai fait un scrapper sur Pôle emploi. Qui j'ai récupéré les données J'avais pas envie de me en retrouver en banlieue. Donc, j'ai mis tout qui n'était pas banlieue avec euh, des cartes euh, qui étaient vachement animées. C'était drôle et tout. Et aussi, tout le monde me disait, si tu veux réussir à survivre en France, il faut que tu demandes des jobs dans l'IT qui sont sur Paris. Parce que, soi-disant, 90% des jobs étaient sur Paris. On va vérifier ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai fait comme tout le monde. On borine. On prend des résultats, on a des départements, on a une carte sur Wikimedia, merci Wikimedia, qui est faite en Inkscape, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit. On prend son nombre de résultats, on génère du jQuery, on met du CSS avec les couleurs, et on mappe les résultats sur le nombre de couleurs. Personne ne vous en voudra, c'est crade, mais on fait tout ça en informatique, et du moment que ça marche de manière reproductible, tout va bien. Et regardez mon superbe résultat, j'espère que je vais y arriver sur ce coup-là, hop, mais non Normalement la carte est censée être animée. Voilà. Et on peut faire des cartes météo. C'est comme ça que j'ai pu déterminer, comme vous pouvez le constater, que non, Paris n'est pas le centre du monde. Si vous cherchez un job dans l'IT, vous n'avez pas besoin de chercher sur Paname. Paname n'est pas le centre du monde. Euh, merde, comment je fais pour revenir en arrière Ah, oh, Scheiser. Hop là. Ouais, j'ai mis des couleurs par jour, je trouvais que c'était mieux. Donc euh, j'ai utilisé Selenium, j'ai utilisé Python, j'ai utilisé JQuery, j'ai tout utilisé. J'ai utilisé PiQuery aussi, j'adore PiQuery pour aller, pour aller à l'intérieur, des pour faire du scrapping. Euh, trois technologies, mais bon, ça c'était juste pour s'amuser. Donc et on se dit, le niveau départemental c'est amusant, on va aller au niveau des communes. Et on se dit, si j'y suis arrivé en faisant une méthode de, de, de bourrin, porcas, en prenant une carte qui est dans Wikipédia, en l'appropriant, en collant et en faisant des, des jointures, tout va bien se passer. bien, en fait, pas. Le problème, c'est qu'on a des codes postaux, on a des communes, on a des communes qui ont des codes qui sont remis à jour. Ce sont les codes INSEE. On a des on a des informations qui sont différentes de celles auxquelles on est utilisé. Vous verrez souvent dans les sites web. Les données sont par code postaux, mais les codes postaux, ce n'est pas exactement les codes communes. C'est hyper chiant parce que quand on veut faire des cartes, on aimerait bien pouvoir bouger le petit point qui est exactement au bon endroit. Et les bonnes cartes pour les communes, elles utilisent les codes INSEE. Donc, il faut qu'on qu qu fasse ça. Et euh, deuxième chose, c'est quand on prend la méthode avec, que j'avais faite, qui était PORCAS, qui est en fait, on charge du jQuery et ensuite on va trouver chacun des, des éléments de by ID et on change la couleur à la main. Euh, L'ordinateur que j'avais à l'époque, c'est pas celui du travail, c'était le mien, qui est un Centrino de 2003 avec euh, 4 Go de mémoire. Euh, 30 minutes, j'avais pas la carte et j'avais Firefox qui gelait en disant euh, arrête, arrête, ça marche pas. Donc on s'est dit, on va faire une autre méthode. Tout ça pour avoir les offres d'emploi par commune. J'étais au chômage, les gars, quand on a trop de temps, on fait des trucs cons. Donc, on se dit, bah, on, on, on va, on va, avant de commencer à faire le kéké, on va commencer à le faire bien. Donc, on se dit, on va trouver la liste des codes communes à jour. Vous allez me dire quel rapport avec les cartes Mais ça a tout rapport avec les cartes. On fait de l'informatique, on lit des informations. Donc, on a besoin d'informations qui sont fiables. Et donc, il faut qu'on trouve les données. Et là, on tombe sur quelque chose de fantastique. Data. Les données administratives pour les, tout le monde. ouais C'est ça, c'est data.gouv.fr avec des licences qui sont libres. On a euh, data.open... <truits> excusez, euh, pardon. Ça risque d'être transmis à des gens qui auront besoin d'entendre. Ah, oh, oh, fuck. Data.opendatasoft.com.explore. Il, il y a beaucoup de jeux de données que je conseille à tout le monde. Et euh, Je suis agréablement surpris parce que souvent les gens font attention aux licences. Et pour les données géographiques, je tiens à rappeler qu'OpenStreetMap euh, existe. Pourquoi Parce que je suis souvent, souvent tombé sur eux, oui je sais, je suis un noob, et alors c'est pas parce qu'on est noob qu'on ne doit pas essayer. Et je me suis aperçu qu'assez souvent ils étaient impliqués dans les, dans les initiatives de référentiels, comment ça s'appelle Comment on dit les gars référentiels. Les référentiels de projection de cartes non, ça euh, Je sais pas, les référentiels uniques, ah ouais, c'est comme ça qu'on dit référentiels uniques, les trucs où les gouvernements nous permettent d'avoir les données qui nous permettent nous de pouvoir nous repérer en tant que citoyens. Enfin, on appelle, je crois qu'on jargonise en référentiel unique. Donc Open Data Soft, euh, vous allez me poser la question, est-ce que c'est du logiciel libre J'ai mis le pointeur vers leur euh, foire aux questions où ils en parlent. Ils disent non, nous ne sommes pas du logiciel libre, mais nous avons des composants en logiciel libre. Une partie sur les composantes Angular pour la présentation et euh, une bonne partie de leur code. Alors si vous me demandez à moi si je pense que c'est du logiciel libre, je vous dirais que j'en sais rien. Non, parce que en fait, c'est une société qui... En fait, ce n'est euh, pas les gouvernements qui hébergent leurs propres services, c'est des sociétés externes qui hébergent les services. Je n'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait du Google Analytics, des choses comme ça qui fuitaient nos données privées, donc je ne vais, je, je vais rien dire. Mais a priori, je suis content d'avoir ces données, donc je vais encore dire merci une fois de plus. Et euh, je suis content aussi que le gouvernement fasse ce genre d'initiative, parce que ça aide beaucoup. Et euh, remarque sur la bande, c'est qu'on est en 2018, j'ai commencé dans les boîtes de logiciels libres en 2000. On se pose toujours la question de comment on va faire du pognon avec le logiciel libre. On n'a toujours pas répondu à la question. Donc ça ressemble à ça quand on va sur les datasets. Ça, ça s'appelle des datasets ce truc-là. Bon, euh, datasets. Et euh, je me suis aperçu, en passant dessus, Toulouse, c'est Toulouse. Je me suis aperçu qu'il y avait un truc qui dessinait une carte. J'ai fait, ah non, c'est pas vrai, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et en fait, ben. Bah euh, ben, si, je vous ai ouvert un GeoJSON, un data -json, je ne sais plus comment ça s'appelle. Géogison, merci. Et on s'aperçoit dedans, Je sais, vous voyez peut-être ici qu'il y a coordinates, il y a type polygone, et il y a ça. Alors bon, je vous rappelle qu'à la base, j'avais trop de temps, j'y connaissais rien, j'y connais toujours rien, et que euh, je voulais juste une carte. À la base, je voulais pas... J'ai peut-être oublié de parler du fait que j'ai essayé avec QGIS, euh, mais j'espère que je l'ai mis dans un slide qui est un peu plus loin, dans un transparent qui va suivre. Donc, je suis peut-être mauvais, mais j'ai fait du TKTCL moi. J'ai fait du TKTCL en 1996. Et j'ai fait. Polygone, c'est un copain à moi. J'ai déjà vu en TKTCL. Et Python, c'est intégré avec TK. Et TK, c'est bon, mangez-en. S'il y a des gens qui font du Python, pensez à TK Interpréteur. Donc, j'ai fait ça. Alors, je passe ce petit 400 magie qui arrive avec le 1.3 et le 43.5. J'espère que tout le monde me pardonnera d'avoir fait un tout petit peu de magie. Et boum! Headshot! On a Toulouse. À l'envers. Bon. Alors, bon. Euh, moi, là-bas, je suis pas informaticien, je viens de la physique. Euh, le truc à l'envers, c'est un truc qui est chiant en, inform euh, en informatique. C'est que pour nous, en physique, ça, c'est l'axe des, des Y, ça, c'est l'axe des X. Par là, ça croît. Par là, ça croît. En informatique, en général, ils nous font. Bah ça, c'est bien l'axe des x, mais alors l'axe des y, il va toujours vers le bas. Parce qu'on sait où, où est-ce que c'est, mais ça, on sait pas où est-ce que c'est. Bon, une fois qu'on sait ça, hein, c'est simple. Eh bien, oui, bah j'ai déjà fait ça. Eh hein. bien, ah oui, bah voilà, j'arrive. Donc, on va résoudre ce problème-là un peu plus tard. J'ai pris un peu d'avance et tout. Euh, donc... Bonne question. Je suis content de, de m'interpeller moi-même à travers les transparents. Est-ce qu'il y avait besoin de tracer soi-même ses cartes Évidemment qu'il n'y en avait pas besoin. Mais je suis, je suis un peu handicapé avec les outils informatiques. D'ailleurs, c'est mon métier et c'est pour ça que je suis bon dedans. Parce que quand il y a un utilisateur qui veut un outil qui marche pour des gens qui sont un peu handicapés, il fait appel à moi. Parce que j'ai de l'empathie avec eux. Et... Donc, j'ai essayé avec QGIS. Alors là encore, je vous rappelle Centrino, 4 octet euh, des années 2005, euh, et qui, qui quand il chauffe de trop, j'ai l'ordinateur qui s'éteint parce que j'ai mon ventilateur qui, qui est un peu squeezé. C'est le problème d'avoir été pauvre, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Donc, tu as du temps, mais en fait, tu n'as pas, pas le temps de tracer parce que QGIS, euh, ben, il chauffe, et puis, plaque, Tu n'as plus d'ordinateur. Mais alors, avec cet ordinateur, j'ai réessayé. Euh, spoiler, si j'avais eu un ordinateur puissant, j'aurais pas eu besoin de tracer les cartes tout seul. Eh, je suis désolé. Euh, donc, ouais, quand t'es riche, t'as pas, pas besoin de tracer les cartes toi-même. Mais en fait, vous allez voir que c'est pas si pire que ça. Et euh, je vous montrerai comment faire tout... Euh, non, fait... oui, si on peut... Oui, je vous montrerai, si j'y arrive. Donc, en fait, euh, une des choses importantes, c'est qu'on fait du logiciel libre, que les cartes, c'est pas de la magie. C'est toujours bien de savoir comment ça marche. Pourquoi Parce que quand on parce qu'il y a un grand problème en informatique que je soupçonne que vous connaissez tous, qui est le problème de la tour de Babel. Il y a des gens qui parlent une langue métier, il y a les informaticiens, il y a des utilisateurs, et tout le monde pense savoir de quoi il parle, alors qu'on a tous des référentiels un peu différents, des contextes de compréhension. S'intéresser à ce que fait l'autre, son voisin, ça ne nous rend pas le voisin, mais ça nous rend meilleur à, à aider le voisin, à passer au milieu. Parce que nous, les informaticiens, on n'est pas la personne qui consulte les sites avec des informations géographiques et on n'est pas le cartographe qui, do, qui fait les données. On est juste au milieu. Donc, ben, nous qui sommes au milieu, ben, c'est pas plus con de savoir de quoi ils causent les autres. Est-ce que c'est du français, ce que je viens de dire <rire> Ok. Et donc, j'en profite, hein, parce, que, parce, que, parce, que, parce, que, parce que je suis un troll. J'en profite pour casser un truc que je déteste, qui s'appelle... Yep. ça a l'air sympa, ça. Oui. J'en profite pour faire un truc sympa, c'est un troll. Euh, la classe 2D sur les, sur les voitures avec les camions, elle a été niquée, parce que de toute façon, la taxonomie, ça marche pas, et on a le même problème en informatique avec la taxonomie qu'avec les espèces. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs taxonomies, il y a l'anglaise, la française, l'américaine, et il y a des espèces, euh, c'est trois espèces, tu as, as une levure, tu as, as un parasite et tu as une algue. Tu mets ça dans quoi tu, Dans les arbres, ça ne marche pas. Voilà, donc euh, bon, si ça ne marche pas dans le vrai monde, ça ne marchera pas non plus en informatique, hein, je vous le dis tout de suite. Et euh, donc là, on va casser la classe euh, point .2D. Vous la connaissez, maintenant c'est le nouvel exemple après euh, les voitures qui héritent des camions ou des véhicules. Voilà pourquoi la classe 2D doit mourir. Est-ce que vous connaissez XKCD Qui connaît XKCD Ouais Bonne référence. Qui connaît ce dessin Ouais euh, Pour les gens qui ne comprennent pas forcément l'anglais, je traduis. Est-ce que les nombres complexes, c'est vraiment relié à la racine carrée de moins 1 ou est-ce que c'est juste les mathématiciens qui se la pètent et euh, qui, qui, qui se la pètent pour faire des vecteurs normaux quoi non, mais alors, les, les nombres complexes, ce n'est pas juste des vecteurs, c'est juste une extension profonde et de, de la théorie des nombres, de la fondation, de l'algèbre et machin truc. Ah, ouais, en fait, on est, on est trop cool pour utiliser des vrais vecteurs. C'est un peu ça. Non, mais ce pas ça du tout, en fait. C'est vrai que ça marche. Le, le, le... Les nombres complexes, c'est simple. C'est juste le premier pas vers les quaternions. Et une fois qu'on va vers les quaternions, on va vers les octonions. Et après les octonions, on va vers les hexap et ensuite, je... Euh, bah, je vous raconterai plus t... euh, Est-ce que j'ai le temps Ah ouais, je parle tellement vite que, que j'ai déjà bouffé, que j'ai déjà fait la moitié de mes slides. Et que... Ouais, bien. <rire> Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de répéter parce que j'ai eu un coup de flip avant la, la, la, la, la présentation. Il y avait tout qui marchait bien et puis je me suis aperçu que, que j'étais pas aussi raccord que je le pensais. Donc j'ai eu un petit coup d'orgueil démesuré et après ça a fait euh... « putain, t'as une grosse merde ». Et puis là, maintenant, je suis au milieu. <rire> C'est un problème de l'informatique, on est toujours entre la peur et l'orgueil. Et en fait, euh, moi je suis un bon finambule, je suis au milieu, c'est pour ça que je suis bon. Donc, euh, pourquoi j'aime les nombres complexes euh, parce, que, parce, que, parce que déjà tout le monde sait ce que c'est. Euh, parce que ça fait la job, parce qu'on a déjà les tests unitaires, parce qu'on sait que ça marche, parce que les classes de D, il faut les réimplémenter, parce qu'on qu a un super manuel dans lequel il n'y a rien. Parce que les nombres complexes, il n'y a rien à savoir parce que c'est pour les teubés comme moi. J'ai fait de la physique, je vous rappelle. Je n'ai pas fait des maths ou de la physique théorique. Ah, bien <rire> j'avais pas prévu ça. Et attendez, vous allez voir. Hop, pop, pop. Voilà. Et euh, donc, voilà, une table de traduction de la géométrie 2D vers les complexes. X, c'est ce qu'on appelle la partie réelle. Y, la partie imaginaire. En fait, tout est déjà sur le tableau, pourquoi je me fais chier à le redire euh, Sur celui-ci, j'ai un doute parce que je suis dyslexique. Sur celui-ci, j'ai un doute aussi... Euh, non, non, celui-là... Il euh, y a peut-être un moins qui est ici exponentielle de i theta ou moins i theta pour, la, pour, la, pour la rotation. Je dirais exponentielle de i c'est ça. Hein ouais. Le miroir, il me semble que c'est le conjugué. J'ai dit que c'était le miroir par x, mais comme je confonds mes x et mes y, je ne sais pas trop. Et euh, celui-là, le moins c'est conjugué, normalement, ça devrait être bon. Hein ouais J'ai survécu à ma dyslexie. Oui euh, Et je crois que, bon, comme je savais plus pour les miroirs, j'ai mis un deux r ici, un r ici. Hein. C'est normal. <rire> Je voulais avoir raison au moins une fois. <rire> ça ne fait pas le bouffon, mais presque. Mais, euh, Donc voilà, ça c'est les nombres complexes. Et bah, oui, c'était juste pour dire qu'en fait, on n'a pas besoin des, de, de, de la classe point .2D. Et pour la classe point .3D, vu que j'ai beaucoup de temps, euh, j'ai travaillé chez Ubisoft. Et euh, Vous connaissez sûrement l'effet euh, du mec là, qui, est, qui a la tête qui tourne. Genre plan euh, comme dans l'exorciste. C'est parce que les gens, ils utilisent des matrices de rotation. Et en fait, la matrice de rotation, quand on arrive pile poil au 0,1 et qu'ils font le modulo, paf, ça fait un tour complet à cause des erreurs d'arrondi. Et euh, les bons rigueurs, les rigueurs, c'est les gens qui attachent les, les morceaux de squelette euh, numérique sur les parties numériques et qui font tourner les choses. Et que ça rapporte du pognon quand on sait bien le faire. <coughs> les vrais pros, ils utilisent les quaternions. Et les quaternions permettent de faire tout ça. Bon, euh, quaternions, c'est un peu compliqué à comprendre parce que la, la manière dont ils causent, ce n'est pas exactement la manière normale. Mais à côté de ça, il y a plus de performance et ça évite les défauts aux, aux conditions au bord périodiques. Voilà, donc euh, si vous voulez faire du pognon, je vous le dis à internet, faites les quaternions et les octonions, voilà, et aussi dans la salle. Donc on va commencer par coder, hein. on a, bon, je suis passé au SVG, parce que TK c'est bien, mais euh, pour mettre dans un RST du code en Python, tout ça, je me suis dit, tiens on va utiliser un truc qu'on peut intégrer directement, parce que je suis fainéant, et puis surtout j'ai fait mes cartes en SVG, vous allez voir ça tout à l'heure. Et euh, donc on a le problème du « en bas », mais en fait, grâce à SVG, on a pas mal de propriétés qui sont cool. La première, c'est euh, les miroirs. Ouais. Euh, les les homothéties ou facteurs d'agrandissement. On peut travailler en coordonnées brutes et faire des translations pour remettre la viewport là où il faut. On peut choisir les préservations. Euh, hein, préservation. On peut conserver les, les, les, les, les, les, ra les, ra les rapports. Ça, en anglais, ça me tue ça. Alors, ici, comme je suis très mauvais à mes 0,50, normalement, ça aurait dû être très rouge, hein, mais euh, je me suis un peu planté, donc j'ai agrandi la, la viewbox. box. Mais c'est pas grave, vous, vous, on voit, c'est à peu près par ici. hein c'est par ici et on est obligé de, de, on va être obligé de faire un facteur d'agrandissement dans le code source, je vais quand même montrer du code source à un moment euh, parce que sinon la taille du trait s'exprime en, en relativement à la taille d'ici c'est à dire que si on dit qu'on a de 0 à 100 là le, le border il va faire euh, il, le border stroke de 1 en SVG il va être énorme et on va plus rien voir c est, c est, je divulgage encore j'aime bien être en avance de phase et là encore euh... Alors tout à l'heure, je vous ai montré un beau code où je mets du polygone, hein. mais il y a aussi dans les fichiers des communes, il y a des trucs qui s'appellent des multipolygones, des polygones, et puis dans les polygones, il y a des polygones. Tout à l'heure, je vais vous montrer mon code, vous allez voir marqué, c'est lol. Le lol, c'est le moment où il y avait ça. J'ai fait un try-catch et j'ai réessayé en faisant autre chose. Euh, ça, c'est hyper important, c'est la partie que je n'avais pas comprise et c'est là où j'ai foiré. Donc si vous voulez reprendre mon chemin pour faire vos cartes vous-même, mais je vais gâcher encore une fois, ne vous inquiétez pas, les cartes qu'on produit avec ma méthode de Goret, elles marchent. Ouais, elle marche. Elle, on visualise bien. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les polygones... Ah, est-ce que je l'ai là-dedans C'est celui avec les dessins, celui-là Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, en fait, dans les polygones qu'on peut avoir, dans les fichiers de GE de G2 shape ou geodata, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y en a avec, euh, avec des trous. Et il y a des trous dans les trous. Et les multiples polygones... J'ai essayé de ne pas me faire buter avant de dire claquette. Euh... Et ça, c'est ce qu'on appelle les multipolygones. C'est soit des polygones qui ne se tiennent pas, et ça, j'ai pas très bien compris. Et soit c'est des polygones dans des polygones dans des polygones. Rigolez pas, il y a un lac dans un lac dans un lac quelque part en, en Scandinavie. J'ai oublié son nom, mais je sais qu'il existe. Hop là, on revient en arrière, chérie. Boum. Voilà. Ça, c'est pour me dédouaner d'avoir fait une grosse connerie. Mais je vous montrerai dans le code. Vous allez voir que si vous voulez reprendre mon code, que je vais mettre disponible sur Internet. Euh, il faudra résoudre ce problème et j'ai des solutions puisqu'il y a déjà des bibliothèques qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais bon, c'est pas grave. Euh, mes connaissances sur le SVG avant de commencer à faire des cartes. Bon, j'étais au chômage donc j'avais du temps mais j'avais pas de connaissances. Euh, et en fait, j'ai toujours refusé d'ouvrir un manuel sur le SVG. Déjà, c'est fait par le W3C. Tout ce que fait le W3C, ça me fait peur. Et <rire> ensuite, j'arrive jamais à les lire. Mais euh, bah, j ai, j ai, je lis le code, donc le Inkscape de Wikimedia avec du bruit, ça ne me faisait pas peur. Ensuite, euh, l'excellente documentation de Mozilla Developer Network. Quand j'ai vu marquer Polygon, j'ai fait ouais, « Ouais, ouais, je comprends, tu parles, j'ai rien compris. Sinon, je n'aurais pas fait l'erreur. » Et euh, je voulais rappeler un point fondamental, c'est que la doc est au moins aussi importante que le code, les librairies, les données ouvertes. Et que pour faire de la bonne doc, ça ne suffit pas de, de savoir parler en français ou en anglais. Il faut aussi comprendre le contexte. Les, euh, quand tout le monde dit, euh, commence par faire de la doc euh, pour contribuer à un projet, c'est du bullshit. Pardon, c'est de l'étron de taureau sauvage. Euh, c'est des bons, c'est pour ça que les pages de manuel d'OpenBSD sont aussi bonnes. Merci OpenBSD. <rire> non, je, je déconne, mais euh, c'est vrai que les BSD, surtout OpenBSD, font vraiment attention à leur documentation technique. Donc, quand vous avez un problème avec SSH, vous faites MAN SSH. Vous n'avez vous pas sur Internet, vous n'avez pas sur Stack Overflow, vous allez sur la page de manuel. Et respectez les gens qui écrivent les docs. Euh... Ah ouais, c'est la partie où je commençais à être en train de jouer des claquettes. Ah, ah. Donc, on est sur une sphère. J'ai un truc à deux dimensions, X et Y, et je viens de les tracer comme c'était sur un plan. On... Alors, est-ce que la Terre est plate ou est-ce qu'elle est ronde ah, c'est une patatoïdale de révolution avec 20 km de différence entre le pôle et l'équateur. Mais euh, bon, ça c'est encore. Mais Aristote, avec son chameau qui marchait à pas constant, avait déjà réussi à démontrer quand Aristote levait le doigt mouillé il disait « et 500 000 stades, c'est le rayon de la Terre parce que j'adore les globes. Yes Merci Aristote, gros con. Hein. Euh, on parle de science expérimentales là, on parle de gens sérieux. Un mec, il regarde dans un puits, il fait Oh, je vois le soleil Il sait Ah, mais à la même heure exactement, à un an d'intervalle. Quand je suis à Alexandrie, il y a une ombre. Qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais mesurer les deux, je vais faire une ombre projetée, je prends Pythagore et j'en déduis quel est le rayon de la Terre. Il s'est planté de 10% en utilisant un chameau. Pourquoi un chameau parce que les chameaux ont un pas qui est constant. Donc en mesurant le nombre de pas du chameau, on mesure les distances. Et comme il a marché en ligne droite, parce que le désert c'est un peu désert et qu'il n'y a pas de problème, euh, il a réussi à mesurer le rayon de la terre. Donc c'est Erastotène si mon souvenir est exact. Euh, ouais Là je suis en train de noyer le poisson sévère parce que j'ai les miquettes, je me suis un peu planté là-dessus. Euh, Mercator, je ne connais pas du tout. Lambert, c'est un mec euh, grosso merdo, il voulait latter la gueule des Prussiens. Donc il a fait des cartes qui étaient précises au mètre près pour l'artillerie. Euh, Mer 14, c'est peut-être la même chose, je ne sais pas. Donc, euh, en fait, les coordonnées, si j'ai bien compris, celles que j'ai prises, elles sont en WG344326. C'est-à-dire qu'en fait, on, est en, on se repère en θ et φ, où θ s'appelle la et l'autre là. Euh, entre parenthèses, longitude, latitude, et mettre le bon au bon endroit. Le pôle nord est à zéro d'un des deux. La latitude, c'est en vertical, la longitude, c'est en vertical. Voilà, merci. Donc, euh, donc Montréal est à la même longitude que Bordeaux c'est ça oui, l'altitude voilà, j'ai tout bon oh, fuck. <rire> fuck. donc c'est ça donc et, euh, en fait vous avez me on est sur une sphère, on devrait aussi prendre l'altitude c'est un autre référentiel, là on est en, en simplifié à deux dimensions, où il y a theta et φ, on ne met pas le, le, le, le rayon après on se débrouille avec l'altitude euh, de toute façon c'est là où tu as pied l'altitude de, de l'endroit où tu es, donc c'est pas la peine de se faire plus chier que ça et euh, est-ce que j'ai eu raison de tracer comme c'était sur un plan euh, Je vais demander de l'aide tout à l'heure. Donc tout à l'heure, il va y avoir des questions-réponses, mais euh, voilà quoi. Donc, j'ai sorti ça comme connerie, mais je suis vraiment pas convaincu par moi-même. Bon, euh, je demanderai de l'avis tout à l'heure parce, euh, parce que je suis vraiment pas convaincu par... Euh, par... Est-ce que ce que j'ai fait, ça fait une distorsion ou pas moi, mon point de vue, il est tout con, c'est que je n'avais pas besoin de faire une carte pour les distances, j'avais besoin de faire une carte pour l'intuition, pour l'intuition et pour montrer des données euh, avec des zones. Ça suffit amplement parce qu'on a du contexte et qu'on est capable de, de correspondre. Alors après, au niveau de l'exactitude, je ne pense pas que, les, que ce que j'ai fait, c'est hyper bon pour faire des trucs qui sont pour faire du bâtiment à un mètre près, euh, parce que la, la rotondité de la Terre, tout ça. Quoi. Alors, à quel point est-ce que c'est foireux de faire du 2D avec du 3D euh, si là, je marche, que je fais un tour à 90 degrés, que je remarche, que je fais un tour à 90 degrés, que je remarche, mais là je peux pas y aller une table, et que je refais, je reviens là où je suis, ça s'appelle un carré, c'est mignon. Maintenant, si je prends une balle, une sphère, une, une orange, que je fais la même chose d'un quart de circonférence, que je tourne de 90 degrés, que je remarche, que je retourne de 90 degrés, eh ben, j'ai fait un triangle et c'est un carré. C'est pour ça que je ne me sens pas très à l'aise à dire que qu'avoir qu fait de la 2D avec euh, des angles, je ne je suis, suis pas très sûr de moi, vous comprenez C'est pour ça que je suis content qu'il y ait des gens qui savent de quoi ils parlent, eux. Voilà, c'est la partie où je passe les écueils et je fais « on passera ça aux questions-réponses, monsieur s'il vous plaît, et essayez d'être clair sur là où je n'ai pas été clair ». Euh, les couleurs. Alors, les couleurs, c'est bien beau d'avoir une carte, d'avoir un fond de carte avec des contours et d'avoir tracé des polygones en ayant oublié les trous, en ayant oublié les super polygones, mais vous allez voir qu'en code, ça passe facile. On a le problème des couleurs, maintenant. Alors, les couleurs, c'est comme l'informatique. En informatique, tu déballes ton premier ordinateur, T es professionnel avec les couleurs. Comme pour le langage, tout le monde est professionnel en couleurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des trucs qui s'appellent des stylistes et qu'on a la mode. Et que tout le monde est habillé en noir à Paris. Euh, et donc, et on a un deuxième problème, c'est l'accessibilité. Alors, j'ai pas les stats de tête, mais j'ai essayé de les faire. Euh, les stats, a priori, il y a 10% de gens qui ont de la dyschroma, qui voient mal les couleurs. <rire> Il y a plusieurs raisons à ça. Il faut la population, on a une partie qui ont des cônes, une autre qui ont des bâtonnets. Il y a des gens qui disent que c'est un défaut, il y en a d'autres qui disent que c'est une qualité. À savoir que les gens qui ne voient pas bien les couleurs voient mieux la 3D. C'est pour ça que les Pour ça. C'est pour... On pourrait considérer que c'est comme ça que l'évolution a favorisé chez les félins, les chats, les chiens, les, les, les, les, les trucs qui chassent à la pénombre. Ceux qui ne voient pas les couleurs parce que ça, ça permet une meilleure vision des distances en 3D. Et de l'autre pour les couleurs, ben prenez un chasseur qui ne voit pas les couleurs et demandez-lui de cueillir les tomates qui sont mûres, vous allez avoir des tomates vertes. Euh, nous, on est, on est un peu des omnivores, donc c'est pas mal d'avoir les deux. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il faille éradiquer les gens qui ne voient pas bien les couleurs. Comme, bah, je ne sais même pas si je vois bien les couleurs. En fait, on ne sait pas bien si on vous... Je ne suis pas sûr qu'on... En, en fait, avec le, la divergence qu'il y a, on peut considérer qu'on est tous daltoniens comparés à l'autre. De toute façon, dans cette salle, je vous garantis, normalement, il y en a au moins 5 qui sont daltoniens, quoi. à des degrés divers. Donc ça va aussi impacter le nombre de gradients que vous pouvez les voir sur une échelle de couleurs. Le nombre de bleus, le nombre de verts, le nombre de rouges, et on ne va pas tous avoir les mêmes sensibilités. Mais pour, euh, pour jouer encore des claquettes une fois, euh, quand j'ai fait le driver de carte graphique, Cirrus euh, Logic 45480, euh, on avait un format de couleur euh, classique qui s'appelait le True Color, qui est arrivé avec les ordinateurs 16 bits, qui était en 565 qui en mettait plus de bits de couleur sur le vert, parce que traditionnellement, les humains ont plus de discrimination sur le vert. Donc je me suis dit... J'y connais rien, mais j'ai considéré que le vert, c'est la bonne couleur à prendre, donc j'ai pris le bleu. <rire> je préfère le bleu, je suis désolé. Donc, s'il y a des gens qui sont daltoniens, je ne vous enverrai pas la pierre, je suis en jupe alors que je suis un homme, et Pierre n'est pas dans la salle, donc... Parfait Est-ce que j'ai raconté beaucoup de conneries Est-ce que j'ai dit beaucoup de conneries jusqu'à présent Ah, Pierre <rire> cherchez Dalton, moi. Donc ensuite, on a un deuxième problème avec les couleurs, c'est que c'est bien mignon d'avoir des couleurs, mais le problème c'est que le monde physique, il est bien chiant. Est-ce que je suis toujours dans les temps avec mes conneries, moi Ouais. Euh, j'ai jusqu'à 5h30, ça Excusez-moi, je suis stressé, donc je fais de la merde. Euh, Est-ce que j'ai fait le passage où à Toulouse, je suis chez mon nouvel employeur, parce que comme lui, il a commandité la truc, il faut quand même que je dise un peu que c'est n'est pas moi qui arrive tout seul avec ma, ma bouche en fleurs Logilab, mon, mon employeur est aussi mon commanditaire, sponsor, pardon en français. Je tiens à remercier Logilab. Et comme j'avais oublié de prendre les logos de la boîte, c'est pas sur la présentation. Désolé. <rire> Marla, si tu me vois, je suis désolé. Nicolas aussi, hein. <rire> Ah, on va espérer que ce pas le cas. Euh, oui, dans le monde physique, donc on, on a des couleurs. Les lois de répartition des phénomènes physiques sont parfois exponentielles, parfois linéaires, parfois en loi de puissance, parfois peut-être en, peut en bimodal, peu importe. Et on va avoir besoin de représenter des choses en ayant aucun appris. On a, on, a, on a zéro zéro connaissance avant de regarder les choses pour savoir si ça va bien rendre. Donc, il va falloir trouver quelque chose. Donc, L'approche rationnelle des mathématiciens, c'est de faire des probabilités bayésiennes, de pas lire la tête de Didier Schcovitz de l'ENS en 1998, de mémoire, où il dit, bah, c'est bien les probabilités bayésiennes, mais en fait, plus on donne de points, moins on sait, et puis on ne va pas pouvoir savoir quelle est le, la bonne loi sur laquelle on fait des régressions. Troll, anti-intelligence artificielle. Euh, cette thèse existe vraiment, je ne l'ai pas inventée. Euh, par contre, 98, je ne suis pas sûr. J'étais à sa thèse un ami. Personne n'a rien compris. <rire> bon, surtout pas ses professeurs, ils lui ont donné une mention très bien. Euh, donc, approche irrationnelle des physiciens. Ah, putain. <rire> je <n 'ai>... <rire> Pardon. <rire> putain. On ne pas que je le dise, putain. Euh... c'est... C'est censuré le euh, transcript. Bien Essaye pour voir si un qui n'est pas censuré. Corne-gidouille. Ah. Ah. Ah. Ah. Bougre d'andouille et bougre d'âne ne font qu'un. Hmm. Fifth Gadget. Wow. Euh, bien, bien. Je vais pouvoir en, en calisser une ou deux à l'intérieur de la conversation. Hier <rire> <Et rire> en <rire> ça n'allait pas. Ah, oh. calisse. <rire> euh, et non linéaire, tout ce qui ne suit pas les lois de la distributivité, commutativité, transitivité. Voir le topic du FOSDEM, c'était l'année dernière, je crois Non. Il y a deux ans, ah, il y a deux ans tu... ah non, c'est l'année ah, dernière. Ah, c'est l'année dernière d'un mec très bien en kilt qui a fait virer Stéphane qui est ici présent mais qui m'a permis de venir donc euh, si vous voulez vous faire virer des thèmes euh, invitez-moi, je, je suis très bon donc euh, merci Stéphane donc j'ai implémenté des dictionnaires qui suivent les lois de la commutativité, LGE, machin truc mais j'ai oublié de le mettre à jour et j'utilise dans mon code donc si vous voulez reproduire mes expériences il va falloir que je le mette à jour, mais vous inquiétez pas les vieilles versions elles marchent aussi donc, euh, euh, non-linéarisation des gradients, ça consiste en quoi Ça consiste en faire des trucs de porcas de physicien qui consistent à faire juste beaucoup moins de valeurs, mais des valeurs qu'on voit beaucoup mieux parce qu'on les étale plus sur un gradient. Comme ça, ça fait des grosses flaques. Je vais vous montrer les exemples, vous allez voir, c'est beau. Euh, pro, c'est facile à implémenter. Euh, bah, comme c'est que je pas fait la partie qui fait les légendes, mais la, la partie qui fait les données, vous allez voir, c'est chouette, hein, c'est bien. Euh, quelques ex Ah, putain, après le tout... <rire> <rire> pute <builds Donald> Pardon. Donc, j'ai fait Nawak. Uh, Je veux dire, c'est... Uh <inaudible> Mes titres n'ont aucun rapport. Là, j'ai fait une carte de population en version entre guillemets linéaire, c'est-à-dire que j'ai dit à ces maps, oui, comme je suis fainéant, je n'ai pas réinventé les cartes de couleurs. J'ai pris celles de, de, de Matplotlib, merci Matplotlib, euh, qui sont très bien. J'aurais pu prendre celles de R, parce que R, si vous ne le savez pas encore, ils ont des cartes de couleurs qui sont faites spécialement pour les gens qui sont daltoniens. Voilà, si vous voulez faire de l'accessibilité vraie, vous ne prenez pas Python, vous prenez R La carte de les color maps de R, mais euh, il doit y avoir un moyen de pouvoir les passer en, en matplotlib, de contribuer, mais comme je suis une grosse tanche, je ne l'ai pas fait. <rire> donc euh, là, c'est ma carte SVG auquel j'ai rajouté un petit truc, ouais, j'ai accès au web. Et, euh, donc euh, vous voyez que, euh, alors j'ai mis les hauts de France, et puis j'ai rajouté un petit truc en bas, qui est, euh, qui est pour les gens qui ne sont pas vexés, ça s'appelle le Vexin. Euh, pardon, le Val-d'Oise maintenant on appelle ça, mais avant ça s'appelait le Vexin. Le, la, la, la, on dit Paris près de Pontoise quoi. Et puis euh, on est connu en Belgique. On dit revenu de Pontoise, Ça veut dire que tu es Uris quoi. C'est là où j'ai grandi moi. Voilà. Et euh, donc vous voyez ça c'est la carte si on prend quelque chose qui est entre guillemets euh, linéaire. On, on voit juste deux villes. On voit on voit Lille. Là on ne sait pas ce que c'est Dunkerque. Qui connaît Dunkerque <rire> Calais. Et puis euh, puis il y a des petits pots comme ça quoi. On, on voit pas Beauvais quand même l'aéroport de Beauvais les gars. Et puis euh, là, bah, eh, eh, là c'est beau, mais on ne les voit pas assez. Ça, je devine que c'est argenteuil. voilà. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on voit quand on, quand on prend une carte qui est euh, avec les données qui sont mappées en linéaire. Et on va faire la même chose en non linéaire. Et voilà. Regardez ça comme c'est beau. On voit plus de choses. Alors après, les couleurs ne sont pas exactement indicatrices de la valeur. Elles sont indicatrices, on va dire, de la... Du fait que c'est... Je vais vous montrer l'algorithme plus tard, il est foireux, mais ça permet d'augmenter l'étendue résolu... euh, des valeurs et de s'assurer que ce sera à peu près toujours étendu. Il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous montrer ma, ma, ma soupe secrète, parce que j'aime bien voir des... Oui linéaire, non linéaire, tu parles de l'échelle c'est une échelle logarithmique sur la deuxième et linéaire sur la première euh, avez... La première est une échelle linéaire, je n'ai même okay. pas essayé de, de, de faire de choses et ça c'est du non linéaire, c'est à dire que c'est euh, non linéaire, c'est ni exponentiel ni puissance, ni logarithmique c'est du what the fuck Ah c'est du sauce pour ok <rire> C'est ma recette de cuisine à moi Ok c'est mon algorithme secret que je vais partager avec vous, qui consiste à... Euh, je, je sais pas parler français. Je sais pas parler français, donc je vais vous parler python tout à l'heure, pas comme Harry Potter. On va parler vrai python. Euh, ensuite, euh, alors j'ai mis population, mais évidemment, comme je suis... Putain, on dit pas polio, c'est non. Donc j'ai fait la même chose avec... Euh, j'ai fait la même chose. Putain, il est là mon ordi quand même. Euh, ça c'est quoi ça, ça C'est bah, encore les populations. C'est encore les populations. C'est la carte des populations, ça. Moi ben, je crois. Ouais, c'est les populations. Eh Toulouse, le petit point en noir et tout. Allez, merci mon employeur. Euh... <rire> ah, parce que je suis heureux. C'est là où j'habite maintenant. Donc vous voyez, on voit quelques petits points, mais, mais, mais c on ne voit pas grand-chose, quoi. Moi j'aime pas. J'ai je... pris euh, donc la color map qui s'appelle Bone Air, qui est en noir euh, en, en valeur de noir parce que je me suis dit. Euh, tu sois miro des couleurs ou pas miro des couleurs de toute façon pour toi ce sera la même chose hein. euh, donc ça c'est quand on non linéarise si vous préférez comme il n'y a pas de mot pour ça on va appeler ça euh, julianisé euh, donc on voit déjà qu'il y, y a un peu plus de contraste et on voit apparaître des points de, de, qui, qui n'avaient pas l'air importants. mais il est où mon truc pour voir vas-y va toi ah mais voilà c'est un peu mieux vous avez vu avec le hash que je fais en jQuery qui, qui, c'est sympa hein euh, c'est intégré dans le logiciel il fait ça aussi, il va vraiment que je le mette et donc on voit apparaître des petits points un peu n'importe où euh, comme par exemple c'est quoi ce truc là, là Juan Ouais d'accord euh, Juan ça c'est qui non c'est pas Noaï ah Brive la Gaillarde, oui Brive la Gaillarde en fait ça permet d'augmenter entre guillemets un peu le contraste quoi. on voit des, des points qui mon qui... existe c'est là le... Putain, je vais me faire tuer. Euh, je... ah, Limoges. Allez, Limoges, tout le monde en parle, personne ne sait où c'est. Ben maintenant, on sait où c'est. Donc en fait, ça, ça permet de, de, de voir un peu mieux. Donc maintenant, j je vais vous montrer d'autres trucs parce que je suis fier de moi. Euh, je vais vous montrer ce que ça fait sur des données qui sont plus continues. Parce que là, je vous ai montré les populations en France, grosso merdo. <rire> Grosso Merdeau est passé. Yes euh... Euh, Grosso Merdeau, les... <rire> <rire> ouais, ça c'est le fun. Euh... Euh... Ce qui se passe, c'est qu'on a une structure de territoire où c'est hyper concentré à certains endroits, c'est fractal et on retrouve juste à côté des choses. Et euh, c'est pas hyper continu. à l'œil, c'est pas beau à regarder pour faire des beaux gradients avec des belles cartes. Quoi. Donc je ne vous conseille pas les populations pour, pour expérimenter. Non, je vous conseille de faire flashy. Et euh, je suis content qu'il n'y ait personne qui soit de l'Altonien, j'ai pris la pire carte pour eux, quoi. La pire color map. Alors, euh, j'espère que c'est bien la bonne. Ouais J'ai dit que c'était la linéaire. Eh ben non, ça, c'est la non-linéaire. Voilà, c'est ça les effets des non-linéarisations. Alors, vous avez l'impression qu'il y a un effet d'artefact, mais en fait, c'est parce que j'ai mis au même niveau de couleur, j'ai mis que 50 niveaux, entre guillemets, de couleur, j'ai mis au même niveau de couleur des choses qui ont absolument des divergences énormes. Et vous ne verrez pas, parce que ça, c'est une vieille version où on ne voit pas les altitudes quand je passe avec la souris par-dessus. Là, on voit, bah, on voit que c'est haut. Et puis, euh, et puis là, on ne devinerait pas, vous allez voir sur la vraie carte, avec les trucs linéaires, qui normalement, c'est bien, c'est les altitudes moyennes qui sont prises de, de la carte des correspondances Insee. Euh, on, on voit des pâtés comme ça et puis on se doute qu'en fait finalement c'est pas aussi plat qu'on le pensait hein. si on est cycliste comme moi on se dit qu'il vaut mieux éviter il doit y avoir le montagne de l'Armorique là le massif armoricain quelque part je crois que celui là celui là ah putain j'apprends ma géographie avec le truc et c'est quoi ce truc là aucune idée ça ça doit être le massif central je suppose bah euh, je sais pas bref on, on apprend des choses c'est vachement plus visible parce que regardez à quoi ça ressemble quand on fait euh, quand, on prend, quand, on, quand on fait le normal. Que j'ai marqué pas normal. Le non-julianisé. Bah vous ne voyez rien. Mais alors, normalement sur mon écran, qui y a plus de luminosité. Et Vous, vous n'avez pas de chance, vous avez un truc. Là, c'est hyper noir, on devine les, les fleuves et tout. Bon, on se fait quand même bien plaisir. Hein. Euh, donc voilà, c'était pour vous montrer des exemples. De, de, de, des rendus. Alors, si vous voulez avoir le même type de rendu, sachant que j'ai fait des erreurs sur les polygones et les multipolygones, bah, vous pouvez utiliser mon code que je vais mettre à disposition à un endroit que je n'ai pas encore décidé. <rire> Mais je le communiquerai au, à mes amis euh, conférents. Parce que moi, j'aime pas quand les gens ne donnent pas leurs résultats à la fin. Donc, j'ai donné mes résultats. Donc, voilà la sauce secrète. Alors ça, ça n'a rien à voir. C'est juste pour faire mon kéké. Euh... Comme on dit en Python... TeamToddy, Toddy, except if you're a Dutch. Ouais, je vis avec euh, TeamToddy de pile et de perles. Non, je... ça c'est du code qui compile à la fois en Python et en perles. Je suis fier de moi, c'est un polyglotte. <rire> ça, ça permet d'incrémenter de 1. <rire> Ça, c'est la présentation que vous avez loupée l'année dernière et que j'ai oublié de remettre à jour. Mais euh, c'est pas hyper nécessaire, hein. c'est juste pour faire ça parce que je suis fainéant. Alors, qu'est-ce qu'on fait La première chose qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les valeurs, on, on s'en fout de la loi, on en fait un 7, on les trie, on énumère, on regarde que les rangs, ensuite après on décide du, niveau de, du nombre de paliers qu'on va faire, c'est comme ça qu'on qu décide, et ensuite après on, on transforme les 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, on va dire qu'on en a 100, on n'en veut plus que 10, on divise, euh, on fait une division entière et on récupère ce qu'on veut, donc comme ça... On, on récupère une manière de entre guillemets, non linéarisée qui est à peu près tout terrain. C'est-à-dire qu'on est d'une.. Qu normalement en général ça donne des bons résultats. Je viens d'un laboratoire de physique, je sais les trucs de qu'est-ce qu'on fait quoi. Et, euh, ça c'est pas mal. Voilà, j'en ai un autre. Il y en a d'autres, vous pouvez diminuer les.. Euh, vous, vous pouvez diminuer les. Euh, comment on appelle ça ah. non, tu pas non, Non, non je, je fais diminuer les A. Euh, ce qui est pas mal non plus. Euh, on peut diminuer la précision pour avoir un effet de palier tout ça mais bon euh, moi je préfère, mon, je préfère mon algo que j'ai fait tout seul dans ma cuisine avec mon cidre euh, ah merde on est déjà là Oh bah c'est bien ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des questions réponses le code source la partie où je me suis planté oh, la partie que j'ai oublié de, de virer donc oui le HTML est à l'intérieur du code <rire> Euh, là aussi je ne suis pas d'accord avec Python. Ah <rire> J'ai défini un minimum et un maximum sur les complexes en fait. Parce que je considère que c'est orienté de, du bas du bas en bas à droite vers le haut à gauche. Voilà, comme ça. Et après t'as cassé. Et euh, donc je serais pour qu'on implémente le min sur les complexes. Euh, et voilà, donc ça c'est le Range dx. ça c'est un autre truc que j'avais essayé. Ça, c'est comme ça qu'on fait une carte en, en faisant le Haut-de-France, mais si on veut ignorer, par exemple, euh, pop, pop, pop, pop, pop, ce que j'ai fait, les départements d'Outre-mer, parce que sinon, en fait, on voit rien. La première fois que j'ai fait une carte, j'ai fait, merde, il n'y a rien. Il a fallu que je zoome et j'ai fait, ah oui, je suis con, il y a Mayotte, La Réunion et tout. J'ai fait, un putain de gros colonialiste, quand même. <rires> de coco le D'accord. Ok, ça me va. Euh, donc, les GeoShapes, euh, Donc... La magie est ici. Je flattenne les coordonnées, ce que je ne devrais pas faire, je devrais traiter les choses proprement. Et euh, le LOL multipolygone... <rire> voilà. Je prends le premier. si on a trois, je m'en fous. S'il y a un trou, je m'en fous. Et euh, Ce qui se passe, bah, c'est ce que... Ce qui est bien, c'est qu'en France... Euh, je suis sûr qu'il va y avoir un mathématicien qui va me dire « Ouais, mais c'est facile, sur les 32 600 communes que tu as prises, la plupart sont convexes, il n'y a pas trop l'intérieur, si tu fais une intégration dans le champ complexe, tu n'auras pas de résidus. » Ouais, c'est sûrement ça, il y a un truc comme ça. C'est sûrement des maths. Donc voilà, j'ai de la chance parce qu'on est en France, mais euh, je pense que, dans beaucoup de cas, ça ne marche pas. Si vous voulez reprendre ce code, je vous conseille de regarder cette partie-là. Est-ce euh, qu'il y a des choses intéressantes Eh ben non, regardez, euh, 232 lignes, ça se termine. Il y a juste cette partie-là qui peut paraître un tout petit peu bizarre, où je réouvre le fichier pour aller au début, et pour euh, où j'ai demandé à Victor Steiner, et je comprends pas pourquoi, je reviens, mais je suis pas au bon endroit, il m'a fait, mais con. Il m'a fait, mais t'es bon. T'es bon, euh, il faut l'ouvrir en byte, parce que si tu l'ouvres en UTF-8, tu ne vas pas savoir où il est, et tu vas avoir des décalages. Hein. Donc c'est pour se remettre au début du fichier, parce que j'avais laissé de la place pour mettre euh, pour le, le minimum et le maximum, parce que le minimum et le maximum, on le sait qu'après la première passe, mais vous, que, vous verrez que j'ai déjà fait le fichier, parce qu'en fait j'ai déjà l'information, donc j'aurais pu tout à fait le faire ici. Ah, qu'est-ce que je suis idiot Vous ne savez pas ce que c'est que d'être idiot, c'est mon quotidien. Et, euh, tout ça pour vous dire qu'on n'avait pas besoin de la classe point. Alors euh, il y a un moment, il y a un factor où je fais effectivement une homothécie, j'aurais pu faire le, le changement, mais comme moi je veux pouvoir réutiliser l'information de Hover sur la souris, est-ce que je suis dans les temps j'arrive pas à lire l'heure. Ah, pop pop pop. Est-ce que c'est l'heure Ouais, c'est bon. j'ai y a un quart d'heure. Je vais pouvoir vous montrer euh, des, des, des vrais outils. Euh... Ouais, c'est ici le truc sur la couleur. Alors j'avais essayé des choses. Euh, j'avais essayé des choses comme euh, le, le théorème des quatre couleurs. J'ai essayé avec des tables de haches aléatoires. Ça ne marche pas du tout ça fait n'importe quoi. Mais Vous ne pouvez pas prendre des couleurs au hasard en faisant une fonction de H sur les noms des départements. <rire> J'ai essayé des tas de trucs à l'heure. mort moi les pattes, les mollets. Ça marche pas. Mais euh, donc voilà, les complexes. Ici, je les utilise quand même pour de vrai. Et euh, en fait, j'en ai pas besoin. Mais euh, bon, ça fait, un, ça, fait un, ça fait un super troll au plein milieu de, de la présentation. Poum euh, Et eh bien, ça, c'est le code. Et comment ça marche, ça c'est <rire> pas faux. Eh ben, avant de faire la conclusion, paf, je vais quand même vous montrer quelque chose, euh, un vrai outil. L'outil dont j'ai dit du mal. <coughs> je l'ai gardé en tâche de fond quand même, on sait jamais, parce que je ne sais jamais comment remonter à l'endroit où on a les... Où on peut, ah, mais... Chais. Ah, et putain, il fait... Ah pas dire putain, pas dire putain, pas dire putain, c'est stressant, ça. Euh... Appuie sur Alt 4 euh, Je me suis déjà fait avoir une fois sur IRC, je me ferais pas avoir deux fois dans la vraie. Ah, je... Bon, alors en fait, là, le truc, c'est que, bon, ben... Euh... Euh, oui, j'ai essayé de faire le Alt euh, bouton droit, mais je crois que j'ai l'ai désactivé parce que j'essayais de virer tous les trucs qui servaient à rien dans mon... Donc, euh, si ça marchait... <coughs> Euh, normalement, je changerai les projections et je vous montrerai qu'effectivement, on peut faire d'autres choses que des projections plates. Et que euh, je suis très inter... Mais, mais en fait, quand on est aux petits angles, l'erreur le, le, qu'il y a entre une projection sphérique et une projection plate, bah, c'est pas grave. Et puis, je sais pas très bien ce que j'ai fait en fait, pour être honnête. <rire> mais bon, les cartes, c'est pas toujours fait pour être pour faire de la distance, quoi. Donc. Euh... Euh, bah, je voulais faire ça mais bon euh, apparemment ils veulent pas quoi. Bon ben bah, euh, voilà je, je voulais. Et puis je voulais lui montrer aussi qu'on pouvait insérer des, des données à partir de QGIS. C'est un très bon outil QGIS mais il faut de la rame, il faut vachement de rame quoi. Euh, normalement quand j'insère un. Là Oups ah, c'est encore bien. Bon. Comment commence à insérer des fichiers Vous allez voir mon petit canard en train de se retourner la tête. Oui je vais pas casser. Hmm pas trop. Euh, euh, ouais, euh, le petit canard, il se tourne la tête pour dire que ça commence à swapper grave de, quand j'insère un fichier shapefile. Shapefile. shapefile. Et euh, on les a déjà sur opendata.gouv.fr. Donc si vous avez les fichiers shapefile que vous avez QGIS, vous tracez pas vos cartes, sauf si vous avez envie de vous amuser, que vous voulez avoir un rendu SVG ou des choses comme ça. Donc je viens de dire que ma conférence ne servait strictement à rien. <rires> sauf à vous... Non, elle ne sert pas à rien. C'est pour ça qu'il y a une conclusion. Euh... Ben déjà, j'avais un, un ordinateur de merde et je ne pouvais pas utiliser, utiliser euh, QGIS. Euh... Ensuite, il y a, y a un module qui s'appelle SimpleSVG qui fait exactement tout ce que j'ai dit qu'on pouvait faire. Euh... Merci à ce aussi. Mais euh, en fait, la communauté, ce n'est pas une histoire uniquement d'avoir des logiciels qui sont déjà tout faits et gratuits. C'est aussi une histoire de pouvoir apprendre, c'est aussi une histoire de pouvoir s'améliorer. C'est aussi qu'on ne réalise pas toujours que si on est solide sur nos pattes, c'est parce qu'il y a des gens sous nos pieds. Euh, des gens qui font des tas de choses qui nous paraissent triviales quand on oublie parce qu'on est à fond dans le code ou qu'on est à fond dans nos problèmes. Mais euh, on a besoin de gens qui sont... Bah, on a des gens, besoin de gens comme la PSF, comme Picon, comme Lafpi, comme Perle, comme TK, comme l'INSEE, certains profs qui sont pas mauvais... Vous, on a besoin de trolls, on a besoin d'amour, on, on a besoin de beaucoup de choses, quoi. il ne faut pas l'oublier. Bon, je veux dire, je ne sais pas si j'ai parlé de cartographie, et j'aimerais bien qu'on en parle quand même, et je vais avoir besoin de toi. Euh, je voudrais savoir à quel point ce que j'ai fait, c'est faux. Mais euh, ce, que, ce que je veux vous dire, c'est que moi, ce que j'ai appris surtout, c'est que ben euh, tout seul, je n'étais pas grand-chose. quoi. Euh, ben, c'est un peu ça l'informatique aussi. On est une communauté, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ma conclusion. Alors dans l'assistance, nous avons quelqu'un qui s'y connaît en cartographie. Et sur les systèmes... Qui s'y connaît mieux que moi sur les systèmes de coordonnées. Peut-on lui donner un micro qui marcha Tu besoin de micro. Ouais, t'as un micro, mec. Si t'as besoin d'un micro. Tu veux pas un micro ça, ça. Sinon, à l'enregistrement, à on n'entendra pas. Non, il faut changer de micro, en fait. Il faut le micro-casque. Ah, bah, prendre le micro-casque. Non, non, ça c'est pas. Ça c'est ça Il a pas questions <coughs> sur... Pour l'enregistrement. Ma question c'est... Pourquoi j'utilise ça Ma question c'est à quel point je, je me suis planté en utilisant Theta comme X et Y. Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour faire les choses bien, de ta connaissance J'ai regardé avec QGIS, la première chose qui monte, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire une carte plate avec le, le pôle Nord qui est une ligne droite, ce qui est totalement faux puisque c'est un point. Est-ce que je suis plus con que les autres ou est-ce que je suis aussi con que les autres euh, je pense qu'à l'échelle de la France, en tout cas de département, euh, l'approximation, elle est approximative, mais elle fonctionne dans une certaine mesure. Ouais, c'est Rotheta. Pour ce que tu as fait, euh, ça convient. Après, euh, le monde des coordonnées, c'est un monde merveilleux ou pas, et il y a énormément de standards de dérivés d'un déri déri machin, et donc en fait, par exemple, s'il y avait du calcul de distance, euh, même sur quelques kilomètres, ben, il y a une différence déjà qui sera euh, beaucoup plus flagrante avec des approximations. Là, tu n'as pas fait des mesures, tu n'as pas cherché à être précis, pas trop précis. Donc, euh, ça va. Et ce qui t'importe, ce n'est pas le quantitatif, c'est vraiment juste l'impression, la vue générale, on va dire. Pas tant des mesures précises. Aussi, une question. Je soupçonne que les pays sont plutôt faits avec des polygones simples pour des raisons historiques. En général, on, on est, à part les Belges et les Hollandais qui s'amusent à avoir des morceaux de territoire chez l'un et chez l'autre, c'est bien ça hein euh, Les autos aussi. Les quoi les autos, Afrique du Sud, les autos. Ouais bon, à part des gens qui sont... Non, je dirais pas du mal, je ne me moque jamais. Je, ne me... euh, je crois, je crois qu'on n'a pas trop de problèmes de polygones sur le territoire français. Alors, le monde merveilleux des polygones, des multipolygones, il euh, y en a certains qui utilisent des polygones, d'autres des multipolygones. Et comme tu as montré dans les schémas, en fait, il y a des trucs que tu peux faire en polygone pur, mais tu peux aussi faire en multipolygones. Et donc certaines personnes, dans le récit, ils utilisent des multipolygones parce que le serveur en dessous il gère ça et d'autres utilisent des polygones. Donc quand il y a des trous, des fois il, gère, il y a un qui gère ça avec deux polygones, un des fois avec un seul, donc c'est un peu euh, petit bonheur la chance. Bah alors, dis-moi si je me trompe, j'ai vu une librairie qui s'appelle Shapify. Shaply. Ouais, Shaply, ouais, c'est ça, je, je la mettrai dans les, cordes, dans, dans, dans, les, dans les transparents à la fin. Alors, il faut savoir aussi pour la culture, dans Django, en fait, c'est built-in, c'est intégré de base, il y a un, un système de gestion géographique. On donne Django, tout installe Django. Nativement, il y a le support de toutes les polygones, multipolygones, les points, les machins, etc. Il faut juste installer la librairie GDAL qui permet après donc, de manipuler euh, tous les fichiers géographiques. Et on va rappeler que Postgres a été l'un des premiers à avoir un PostGIS avec euh, tout ce qui va bien. Merci Postgres. Je n'ai pas dit merci à Postgres suffisamment. <rire> euh, bah maintenant, je vais vous laisser la parole parce qu'on n'a peut-être plus beaucoup de temps maintenant à cause de moi. Qui a des questions Ah merde. Moi j'ai pas forcément une question, mais Open Data Source, ce n'est pas des gens tranquilles, c'est pas libre. Et tout ce qu'ils agrègent en fait, enfin toutes leurs données, ils ne sont pas producteurs de données, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils les récupèrent partout. Et ce que tu as montré en fait, c'est pas les ils ont des jolis outils, mais c'est tout ça. Donc j'ai pas total foiré. Finalement je vais dormir bien ce soir. Je reviens parce qu'on va aller directement sur la FAQ. Parce que moi aussi j'avais des doutes, je tiens à le dire. J'avais des doutes, je savais, vraiment je sais, je sais pas, j'invite les gens à faire leur propre, hop là, c'était dans mes notes. Normalement vous aviez des pavés de texte les pauvres, mais euh... merci à monsieur ici présent qui m'a <rire> euh, permis de réduire mes slides pour que vous ne soyez pas en train de lire les slides et que je puisse faire un numéro de clown. Est-ce que c'est du logiciel libre euh, Je crois que c'est marqué quelque part dans un coin. Ouais c'est ça, est-ce que c'est en open source Ce n'est pas en open source est un service clé en main. Et euh, comme je disais, je n'ai pas été regarder s'il si y a des mouchards sur le site. Je ne sais pas s'il y en a, je n'ai pas regardé s'il y avait tout ça. Quoi. Non, alors, globalement, en fait, ils vendent des services aux collectivités, ils sont des contrats avec les RATP, des gens comme ça, justement pour valoriser euh, l'open data. Eux-mêmes ne contribuent pas vraiment à ça. C'est plus de l'open machine. Pense, que que okay, en, en fait, ils font des, des bibliothèques qui coulolent pour, euh, quand tu passes au-dessus, tu vois le super polygone que j'ai montré. Okay. et ils utilisent un service peut-être distant comme OpenGEO, Io ou un truc comme ça ne pas utiliser Geo, IO ou un truc comme ça parce que euh, j'aime pas l'idée de faire un GIS pour envoyer ces données sur un serveur distant qui lit les cartes que toi tu es en train de faire je vous conseille plutôt mon script sur ce coup là <rire> ou alors QGIS qui est pas si mauvais que ça mais il gère pas les fichiers CSV qui viennent justement de, de ça donc voilà j'espère que je vous en que, que, que, que ai envie de faire des cartes ou, euh, ou... Ou dire merci à des gens. <rire> <applaudissements> voilà. Voilà.